Mettre le client et le salarié au cœur, c'est l'embarquer dans le grand chantier de transformation d'Orange en interne, un grand chantier qui s'appelle Orange Digital Leadership Inside, et qui a pour objectif de transformer notre entreprise vers une entreprise plus agile, de transformer, de simplifier les modes de fonctionnement, la circulation et la fluidité de l'information, et de travailler à l'appropriation des outils digitaux. La fonction RH, nous avons une conviction, et une volonté, elle doit être au cœur de la transformation, pilote, en avance de phase, expérimentée pour elle-même, être exemplaire, et elle doit conduire la transformation des métiers de l'entreprise, en tout cas aider à avec la ligne managériale. Et pour ce faire, j'ai une autre conviction, c'est qu'elle doit se transformer pour elle-même, expérimenter pour elle-même, pour être exemplaire. Le dispositif que vous nous proposiez était innovant, il était, dispo... il était utilisable pour nos salariés de la filière à l'international, il était modulable, il permettait d'y aller pas à pas, il nous proposait de travailler sur des nouvelles modalités pédagogiques, et surtout d'embarquer un, un axe de travail que je souhaitais développer moi pour la filière c'est comment j'apprends à apprendre différemment une des surprises ça a été l'engouement pour l'aspect ludique donc tout ce qu'on dit la gamification, sur une nouvelle modalités pédagogique euh, très apprécié aussi l'aspect modulable c'est à dire qu'à la fois je peux faire le parcours seul ou je peux me faire accompagner et j'ai le choix Et personnalisable, c'est-à-dire qu'il est adaptable à mon rythme de travail, je peux m'organiser dans mes plages horaires pour aller dans le salon virtuel, consulter les ressources, un peu quand je veux, comme je veux. Euh, donc ça, c'était très très apprécié. Et aussi le fait d'être trop challengé, donc de gagner des points. Euh, donc de l'émulation entre les participants, c'est ce qui a particulièrement bien fonctionné et ce qui a été relevé par euh, l'ensemble des, des participants.